Vous allez bien les amis. Première euh, terrible nouvelle euh, du jour. Il va bien. Hein Alors il a pas... Euh, donc il a... Voilà, il a... Voilà. <rire> et il a fait son annonce euh, là euh, ce matin euh, sur, son, sur son Discord à 8h45. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc de son côté tout va bien. Donc ça c'est nickel. Donc je voulais vous annoncer que j'arrête les streams et la création de contenu en général. C'est moins de réflexion, recul. Oui donc ça faisait un mois, euh, un peu plus d'un mois qu'il avait donc euh, euh, fait une pause. C'est-à-dire qu'il a changé de, de euh, compte euh, Twitch. Voilà, je le dis, j'ai la boule, <rire> j'ai la boule à la gorge quand j'en parle, c'est un truc de ouf. Donc voilà, en tout cas, euh, en tout cas voilà, comme ça vous le savez, on va se servir un petit, euh, un petit whisky. Ah non, on peut même pas faire de l'humour sur Twitch, c'est vrai, parce que sinon on aura des problèmes. C'est de, de l'eau, Twitch, c'est de l'eau. Hein. Bon, enfin, il m'avait déjà prévenu là, il y a quelques jours que ça lui faisait du bien sa pause et que justement il était bien mieux sans les, sans les réseaux. Et voilà. Après, moi, je vais dire, bon, après, donc sa situation est différente hein, pour ceux qui ont suivi. Là, je vais pas remonter. Là, tout ce qui est personnel, il a écrit de lui-même. Mais je vais pas le dire sur mon live. Vous pouvez voir par vous-même pour ceux que ça intéresse. Donc sa situation est différente, mais c'est vrai que c'est un peu. Ça me fait penser à quand, quand moi je faisais des pauses et que j'arrêtais, j'en avais marre et au final je revenais uh, trois mois après. Mais là franchement les mecs, uh, très sincèrement, uh, uh, ce sera très... ce sera pas le cas. Voilà, ce sera pas le cas. Vous le savez très bien. Euh, bah, en tout cas on embrasse d'ailleurs Kev Bon il le sait déjà, mais uh, mais voilà. Euh, bonne nouvelle Kev. Euh, la... euh, non, euh, L7 Fox. <rire> on fait le tour, on fait le tour des copains. Euh, L7 Fox a sorti une nouvelle vidéo il y a une heure. Les gars, et. <rire> Et incroyable cette vidéo Ah oui alors j'ai de nouveau Bad Omen hein. J'ai de nouveaux mauvais présages parce que je me fais vraiment envahir par les euh, Par les p -agers. Et ça c'est terrible euh... Ah j'ai fait des trucs Ici j'ai commencé Ici ce sera une petite salle chill Le but du jeu je me suis dit ici ce sera un petit coin détente L'endroit où on commence les vidéos où on, où on discute Ça va être un petit endroit canapé cosy mais genre vraiment cosy Et avec regardez je me suis fait un petit plaisir Bon je me suis inspiré d'Instagram Mais euh, voilà ah par contre ça je voulais pas, bon, je mettrais de la de, de, de, de la stone en fait Voilà Excellente idée merci, la niche ici Elle a pas bougé, la niche ici elle a pas bougé Et là j'ai regardez ce que j'ai fait J'ai fait une, une niche euh, Grandeur maison Et donc là dedans il y a 4 loups C'est les 4 loups que je vais mettre les 4 name tags Mais euh, on pourra en mettre plus à l'intérieur. Vous en pensez quoi Parce que bah, je me suis pas amélioré en build hein, Mais euh, j'essaye de, des trucs Ah mais J'ai fait de la D là j'ai pas rempli de slab ici Bon c'est pas grave Mais bon vous avez à peu près, près l'idée quoi Donc l'idéal ce serait de trouver un désert Pour avoir du cactus Pour voilà les, les, les temples, les structures etc Ce serait l'idéal Si en plus on trouve un, man, un biome mangroves Comme l'avait suggéré euh, Flo Ce serait incroyable Je te redécouvre sur cette série C'est un truc de fou Yes Là le ou là je ne sais pas combien tième Qui me redécouvre Ça fait trop plaisir Bah merci beaucoup hein. Vous êtes déjà tellement nombreux à m'avoir redécouvert et, et à être fidèle à la chaîne Vraiment c'est un C'est un plaisir parce qu'il y en a eu des, des gens qui m'ont redécouvert et qui sont repartis d'aussitôt parce que bah, là, ce qui peut être compréhensible, tu vois, le contenu euh, ne les correspond plus ou ma personnalité ne les correspond plus. Et il y en a pas mal qui sont restés... Euh, What Oh, le bug de ouf Oh, je suis trop content Hello, j'ai l'impression d'être revenu en enfance quand je t'ai découvert sur YouTube. C'était il y a 7 ans. What Mais c'est un truc de ouf, ce qui se passe C'est un truc... Eh, ces derniers mois, c'est un truc de malade. Hein. Maintenant, c'est Énamor ça fait moins enfant, <rire> c'est vrai. <rire> Alors c'est pas le biome qu'on cherche, mais mais attendez les gars, c'est pas genre un biome rare. Je serais en couple, je dirais que je que je suis cocu. Alors <rire> bon, ça ça ça fait du bien. Ça tu vois, vous voyez ce que là ce que vous me faites ce soir là, la claque que vous me mettez dans la gueule ce soir. C'est la claque que vous me mettez, ça me fait du bien tellement de ouf. Là pour la semaine, je vais être parti tous ceux qui vont. Euh, parce que tu sais, dans le monde du travail, tu reçois toujours des remarques et tout, les gens ils comprennent pas ce que tu fais, etc. Et ça m'émeut de te voir comme ça carrément. Allez, let's go, non, par contre arrêtez. Hein. Ok, donc du coup, euh, Du coup, c'est chouette, on se croirait dans, dans. Dans Green Hell. Alors du coup je peux récupérer. Je sais pas qu'est-ce que je suis censé récupérer, qu'est-ce qui est censé pousser et oh là là, en plus, eh, hey, alors ça c'est bon. Je vais euh, peut-être euh, récupérer encore. Euh, parce que j'ai un peu peur de rater. Bon, c'est pas si loin de chez nous, c'est ouf. Eh, hey, t'imagines Eh, hey, un jour il y aura des crocodiles. Un jour il y aura des crocodiles. Oh Les grenouilles <rire> J'ai cru qu'elle allait m'attaquer. En face, je dis, c'est un désert. T'imagines Ah oh, non, mais t'as raison Mais quoi Mais c'est carrément un désert Manque plus que le Mesa dans 12 minutes. Oui, bien sûr, bien sûr. Je veux un biome messa du coup. J'en veux toujours plus. Allez, ça dégage. Bande de nulos. Faire une base avancée et quelques coffres pour éviter de faire des allers-retours. tours. Euh, non, mais de toute façon, pour l'instant, on a, on est bon à hein, niveau inventaire. De hein. toute façon, ça, j'ai pas besoin, ça, j'ai pas besoin, ça, j'ai pas besoin. Bah, ça, en vrai, j'ai pas besoin. Ça va repousser. Euh, non, non, t'inquiète, euh, pas besoin. Hein. Pas besoin pour le moment. Ça dépendra de ce qu'on trouve, bien sûr. Si on trouve un spot et tout qu'il faut s'installer, on s'installera. Mais là, euh, là, pour le coup. Euh, Non, non, les gars, je vous... La tête de Oam. Ah bah bon, Après, si ça se trouve, c'est juste quelques blocs. Hein. Très bizarre. Bon, on, a de la... on a de la vraie savane, là-bas. Et oui, si, on a une sorte de messa, là, quand même. Oh, c'est ouf Et GG, fin de l'exploration <rire> Exactement <rire> Et là, Stronghold. Non, il faut que j'arrête de dire ça, parce que la vérité, il va y en avoir un. Non, non, c'est bon, il a pas de... Et ça c'est du terracotta classique Ah ok parfait Bon bah c'est pas grave j'aurai un stack de orange Ok nickel on va, on va prendre celui-là Merci les gars Et hein. eh ben mieux vaut tard que jamais <rire> Jusqu'ici me suivez. Hein. c'est les anciens abonnés <rire> Ouais bah du coup je peux pas les taper là. Bon je vais les épargner eux du coup Parce que j'ai dit que c'était les anciens abonnés donc j'ai pas envie de leur faire du mal Bah il est tout seul en plus le con Eh il, Attendez il a disparu devant moi comme un fantôme Bah c'est ça C'est comme les abonnés Je veux dire plutôt quand même Alors Oh merde Non Non Pourquoi Non Ma bache. Tu es ma La regarde J'ai fait une écluse exprès Tu restes ici Je mets ça comme ça Personne viendra te déranger Je te mets des petites lumières Je te mets un petit lit Si jamais t'es fatigué Et puis tu sais quoi Je te mets même un bloc d'or Comme ça tu feras la meuf riche et, et, et voilà Comme ça personne ne sont là euh, Tiens et puis je te donne mon totem of one day. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne l'autorité. Couche 18. Couche 17. Couche culotte. Oh, oh, oh, oh, oh pas rapidement mais ça suffit pas regarde ah voilà c'est bon oh oh let's go ça c'est magnifique un deux oh il y en a un troisième oh mais wesh oh la vache à la gichine derrière le quartz des fois vous savez une statue géante de moi ça va la comédie ou quoi? <rire> oh <rire> on a toutes les ender pearls pour le strong gold. Hein et je fais ça et on a Netherite World Shop Nest Free Fire Aspect Two and Mending. Oh. C'est magnifique. Regardez-moi ce plastron magnifique. Oh avec l'or c'est parfait en plus. Là il est heureux là. Il est sur son compost, il est en train de twerker. oh il travaille, ça y est. Par contre, il faudrait, euh, il faudrait labourer, hein. Ma foi, merci à tous, vraiment les gars, c'était super cool. J'ai adoré ce live. Merci à tous ceux qui m'ont retrouvé, euh, voilà, tout simplement. Mais merci à tous ceux qui sont revenus, merci à tous ceux qui étaient là du début à la fin, ceux qui sont passés, ceux qui sont partis, ceux qui, partis, ceux qui viennent de rejoindre en cours de route, etc. Ça fait super plaisir. Gros big up Papy war Merci beaucoup pour les subs offerts justement. Bon. <rire>